Alors, alors... Yacharash n'aime pas trop. En fait, j'aime pas son pouvoir, mais le buddy est pas mal. Varden, j'aime pas son buddy, mais le pouvoir est très fort. Kael va euh... faire presque son pouvoir que le buddy. Je trouve que le buddy est un peu cher. Et euh... après, Maître Nguyen, le buddy est pas bon, mais le pouvoir est cool. J'aurais à dire. Maître est plus fun. Varden est peut-être un poil au-dessus, mais... Le maître est plus fun. Avec plaisir Bob. Burk, euh, Burk, Burk et puis Burk quoi. C'est horrible d'avoir... Euh... En fait les deux ils sont pas trop mal mais pas là quoi. <rire> C'est vrai. Les deux ils sont pas mal mais pas là. Zut ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Ecumeur roar, c'est vrai que c'est cool ça. Plus un plus un un serviteur pour chaque pirate que vous avez joué. Sachant que c'est cri de guerre, ça marche avec Bran et tu peux booster autre chose qu'un pirate. Vraiment tout Donne à un serviteur des caractéristiques Égales à son niveau de taverne Horrible hein Je ne me vois pas juste donner Plus un plus un à un robot Quelle horreur Je ne sais jamais s'il y a un gars qui concide. <rire> ça commence mal euh, Est-ce que tu prévois une vidéo de type découverte Pour Hearthstone Pour ceux que ça intéresse De débuter en 2023 bah, le mieux c'est de faire le didacticiel du jeu. C'est des gens qui sont payés à travailler sur un didacticiel. à essayer de mettre en place un jeu avant le jeu. Pour que ce soit le plus clair possible. Le plus intéressant possible. Donc euh, moi j'ai toujours considéré que faire des vidéos pour expliquer un jeu. C'était quand même de manière générale toujours moins bien que faire le didacticiel. Oh bah pas mal la boîte à secret ça me permet de faire 2 plus 3. Euh ouais hein, c'est ça. Hein. Let's go hein. Est-ce qu'on achète lui d'abord En vrai. Euh... Est-ce que le chat je suis sûr de l'acheter Non mais je crois que c'est mieux de faire ça. Nice. Est-ce que j'achète le chat Mais je pense que oui. Il va quoi viser soit à gauche, soit à droite Mais ça change rien de toute façon. Un pirate il là, on va faire ça non dire, c'est de rentrer un maximum de dégâts, c'est perfide. Merci John Shadow, bienvenue à toi Bienvenue bienvenue, salut Bastos, bienvenue à tous. Euh, donc non non, pour débuter le jeu et pour apprécier le jeu et comprendre au mieux, le mieux c'est d'installer le jeu et de faire le petit tuto du début là qui dure je sais pas 5 minutes et... Bah, pour moi ça vaut... c'est clairement mieux que toutes les explications que tu pourrais donner hein. Oh nice ça, ça marche au prochain tour mais surtout ça me permet de faire ça Ça ça, ça, ça, ça, bon, on est bien, on, est resta on reste à 40, on est que à 40, vous imaginez, avant on aurait dit putain on est déjà à 40, là la présente, on aurait dit putain, lui il a 33 déjà, il saigne à mort, en vrai, sauf qu'il saigne pas. Ça fait deux semaines que je fais du champ de bataille, et on m'a conseillé de venir te voir pour m'améliorer, bah je pense ouais des questions Faut pas hésiter. des questions Faut pas hésiter. Merci aux Fiendit pour le Prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour ton soutien. Là, ce que je fais, ça s'appelle une curve classique. C'est-à-dire j'ai up sur le T2. En fait, c'est un jeu où la chose la plus importante, c'est l'optimisation des golds. Donc... Euh il faut arriver à prendre des montées de taverne en fonction des, des golds en gros. Là voilà, au prochain tour j'aurai le up qui va me coûter 4 mana et j'aurai un achat qui me coûte 3. Donc finalement je retombe parfaitement sur mes 7 mana. En gros c'est de faire des combinaisons entre up, achat et ici. En tout cas au début après il y Ok. En fait des pirates. On a deux pirates. La tapette à insectes me permet de gagner le combat. Alors j'ai un play je crois. Fidèle lieutenant, non, après c'est pas si mal. Ça booste lui et ça booste lui. En fait soit je prends Fidèle. Et je mets un chat. Quoi que lui c'est cool de le mettre en 4. Je pense que c'est mieux fidèle en vrai que tapette à insecte ici. même si en vrai lui il y a les 4 boubous divins et ça fait boum boum. Ouais peut-être la tapette quand même. On va prendre la tapette. On va mettre lui là. Je vais acheter mousse pour les pièces. Je vais up. Je vais geler puis dégeler. Lui c'est une pièce parce qu'il me permet de réduire ma taverne donc je vais pouvoir up avec. Up et achat et revente. Là j'ai envie de rester comme ça ici. Si en... Ah je suis pas sûr, il a peut-être récupéré des. quoi que non. Ça va. Ouais bon c'est cool ça. Boom. Et reboom. En fait j'avais envie d'attaquer deux fois parce que j'avais peur de captain. Et en ayant furie des vents, on peut on pouvait choper captain vite. Ça sert à quoi de geler des Parce que sinon mes cartes restaient gelées grâce à cause de mon pouvoir héroïque du tour précédent. Tu vois le, le pouvoir héroïque de Varden. Ah, épargne, c'est pas mal. Hein. J'ai pas mal de pièces là. Ouais, j'aime bien l'épargne. L'épargne de Galliwix. Donc, on fait ça. On va sûrement faire un up en vrai. pour ça. Ça. Ça. Ah et ça pour la tempo Bah ouais, peut-être ça c'est mieux non On est arrivé à monter Alors on va se faire fracasser mais c'est pas très très grave Et euh, on a généré au prochain tour 4 pièces de plus Euh, « Salut Piscabouille, je te suis pour Snap d'habitude, mais j'avoue qu'Hearthstone peut me tenter même si je capte rien. Est-ce possible de commencer maintenant ?» Oui, bah t'as un deck gratuit sur Hearthstone. Quand tu, Quand tu crées un compte, t'as un deck qui est gratos et qui est très fort. C'est vraiment un, dope, un deck avec lequel tu peux passer les jambes, donc c'est un super deck. Et en plus, il va y avoir une rotation bientôt, donc je pense que c'est un bon moment pour se mettre ou se remettre à Hearthstone. Et après, il y a un mode qui s'appelle Battlegrounds, qui est celui-là. C'est très très cool aussi. Non, c'est jamais trop tard, les jeux de cartes en général c'est jamais trop tard, hein. même euh, vous voyez Magic, si vous voulez vous mettre à Magic aujourd'hui, même si le jeu il a 30 ans, euh, franchement c'est pas trop tard. Hein. Bon on va se faire péter, on va se faire péter la gueule, enfin, c'est pas sûr on peut value, ah ça c'est mal mis, oh ça c'est très mal mis, non c'est bon. Oh, trois souhaits. Est-ce qu'on triple là On peut tripler lui en vrai, il est cool, non Non, il y a quoi à tripler de bah, toute façon, c'est ça de une pièce Là, c'est cool, je vais aller chercher deux tavernes 6, c'est exceptionnel on va virer lui, lui. Enfin c'est ouais, là tour 7 d'aller chercher deux 6 c'est cool en gros j'adore en gros c'est vraiment cool en plus il n'y a pas il y a pas murloc donc on peut jouer un peu big casseur aussi mais j'aime vraiment moins casseur moi j'adore Gangropter. là on va tripler lui on va rechercher un 6 va dire pour la tempo bon c'est pas mal ça franchement on a bien up là on est on est vraiment euh, on est propre dans cette gamme c'est vraiment le mot c'est propre très très propre bah, incroyable parce qu'en vrai euh, mais c'est oh, bien quand même même pas il a réfléchi direct 3 so. bah là j'étais dans des tavernes hautes, donc je cherche pas à faire de la tempo je cherche à créer en gros à partir avant le tour 6, voire le tour 7, tu vas quand même essayer de tenir tes combats. Là je m'en fous maintenant de tenir je veux pouvoir com je veux commencer à créer et si je crée pas je vais perdre. Tu vois Donc euh, ça c'est le genre de carte qui crée, il y a Reno qui peut créer, il y a tout ça, tout ce qui fait des triples en soi. pas mal tapette à insectes. Est-ce que je reste dans la taverne 5 ou je re up Le up est tentant mais... Je crois qu'il faut rester 5. Je vais prendre la tapette et rester 5. Ah ça c'est bien. Ah là c'est intéressant. Là c'est très intéressant ce qui s'est passé. Parce que j'ai fait une erreur. Et est-ce que vous êtes... vous arrêtez Bon, vous aide en disant que j'ai fait une erreur. Mais quelle a été mon erreur ici Les erreurs c'est toujours très intéressant. C'est ça qui permet de progresser. Les bons plays ça permet juste d'être content de soi. Et Ça aide pas à la progression de faire des bons plays. Ça fait même plutôt régresser en général de bien jouer. Euh... Ouais, il, est, il est, cool ce, à là. Je peux même dire que mon erreur, elle a pas, elle a eu aucun impact ici. Comme ça, ça vous aide un petit peu plus à la trouver. Boom, boom. Bon, la menace elle est importante là. Nice, ça, il est gros lui hein. C'est cool de pouvoir le battre. La 3 3 pirate, ouais, je dois l'acheter la revente, la revendre, comme ça il y a une carte de moins dans la taverne et comme ça je mange pas une 3 3. Vu que j'avais que 3 serviteurs démons. Exactement. Bon là en vrai il peut y avoir des morts. Hein. Lui il peut décéder. Lui il est à 15, 17. Chaton ou conviction Je ne sais pas, c'est dur à dire. Je pense qu'on va prendre chaton à ce moment-là de la game. Et up. Ça oh, c'est bien, non J'ai envie de rester dans cette taverne moi. Je m'en fous de la taverne 6. Ça c'est pas mal. Peut-être plus acheter ça avant en vrai. Quoique que. Ah. Let's go. Ah. Ah je veux ça. Ça ça dégage. On le dégage lui. On s'en fout de ce garçon maintenant. Super. Ah, là on commence à faire des choses intéressantes. Là, ça me plaît. Bon, j'ai 6 démons et j'ai 5 créas, mais c'est pas très grave. Là, ça commence à être cool. C'est que... pour ça que je voulais pas up, parce qu'en fait, en vrai, si je vais dans la 6, qu'est-ce que je cherche J'ai déjà mon gangro, la probabilité de le tripler elle est pratiquement inexistante. Franchement, dans la 6, je joue pas BZF, Il hein. y a... Pff, ouais, non, j'allais dire peut-être euh, Uther et encore... Non, dans la 6, il n'y a pas grand-chose. Donc, il fallait que je reste dans la 5, choper ça, choper lui surtout. Quand vous avez déjà une carte de construction, les tavernes ne servent plus à rien. Ça, c'est important de le noter parce que parfois, moi-même, je peux faire cette erreur. Quand je ne suis pas concentré, c'est que je suis... J'ai déjà une carte de construction et je vais quand même... Up. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence Nomi. C'est-à-dire que quand on a Nomi, on va pas dans la ta 25, on a déjà Nomi. Et en fait, on fait naturellement ça avec Nomi, mais pas avec les autres persos, vous voyez. Après, évidemment, si on est dans la 6, il y a toujours des très bonnes cartes dans la 6. Mais l'investissement est trop cher. Dans la 6, il y a une carte en plus, tout à fait, mais bon là j'avais déjà que 3 démons, Bon, personne est mort, dommage, oh waouh, le crime parfait, oh c'est pas mal le crime parfait, on va virer ces cons. On s'en fout maintenant. Ah. On a vers ça et je vois quoi déjà Tika, tika. Ouais, je vais juste prendre ça. Non, je tente avec ça. Faut pas que ça mange ennuyo. C'est super. Ah merde Bah non, je peux pas le prendre, je suis bêta. Bah sinon j'ai plus assez de cartes à manger. Bon, c'est pas grave en vrai, non Bah techniquement. Semi-erreur. Semi bah c'est pas mal ça en vrai. Oh ouais, wow, la chatte. Ouais bon j'ai de la chance. Bon, je m'en sors bien. <rire> ok. Là, je peux le virer en vrai, mais c'est cool. Ça peut péter les boubous divins, ça peut péter des trucs au début. Ouais, J'ai pas mal de stats. Faudrait d'autres tonnes peut-être. Merci aux Anotes pour le Prime. Merci beaucoup. C'est gentil. J'aurais bien ton avis sur la question au-dessus. Sur la nouvelle méta BG, c'est pas un effet boule de neige. C'est pas un peu effet boule de neige avec les buddies dans le sens plus tu gagnes, plus tu gagnes. C'était le cas avec les buddies d'avant. Là j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Après les, la méta est, est trop récente encore pour avoir une vraie analyse dessus mais je pense que c'est moins le cas. Oh, il, il a fait des, des, belles, des belles saloperies mon adversaire. J'aurais pu faire égalité si je tapais au milieu, ça aurait été rigolo. Ah, ouais, il a un sacré board lui. Hein. Est-ce que Urzul serait meilleur sans taunt Ah, bah clairement. Merci Wizzy pour le prime. Clairement, clairement. Oh non, il n'y a plus le chat. Bon, top 4. Pas mal ça. Plus fort. Mais il donnera tout. Ouais, C'est des bonnes cartes à manger. On faudrait même le virer, presque. Pour pas booster sur lui. Après, 9-21, il peut accomplir des choses, mais... On s'en fout, je crois. Non, pff, autant le jouer, quand même. 26 6 bêtes. On va faire ça pour peut-être péter un taunt. Et ensuite, lui qui tape un peu en cône. Ouais. Bon, le board est pas mal. C'est dommage de pas avoir chopé un deuxième Urzul. Je pense que c'est Urzul la carte importante. Ça fait qu'on a vraiment beaucoup de stats. On n'est que tour 11. Hein. Franchement notre board pour un tour 11 il est correct. C'est juste que Tess c'est trop gros. Donc je vais essayer d'accrocher un top. Après lui il est fort quand même. Hein. Je vais essayer d'accrocher un top 3. Et la gamme elle est propre. Hein. En vrai on n'a pas eu des pouvoirs fous. Hein. On a eu deux fois la Alakir. Mais bon c'est pas incroyable. Ah mal, mal placé dommage. Enfin... Ah. Pas mal placé, mais mal attaqué plutôt. Bon, après, il fait le taf, l'Urzulin. Hein, ouais, le. le... En, en stat, on est quand même bien. Ouais, nice. C'est une super value. Hop. Ça, c'est des bons matchups pour nous. Hein. On est tellement fort sur la stat que. Ouais, génial. Hein. On a des bons et des mauvais matchups en jouant des bons. Mais là, on a plutôt de bons. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de poison. Mais dès qu'en face, il y a un peu de poison. Vu qu'on est un peu mono... C'est pas mono créa, mais... Nice. Il est pour moi, lui, en plus. Au Roi la des rencontre. bêtes. Bon oh, Il a mangé une carte. C'est un peu grave. Engagez une de ses recrues. Je vais taunter un, une autre carte. Pour bloquer le Leroy. Jette ça. Et ça. Dans ça. clique Roll. Ah. C'est pas mal en plus, je profite de, du magnétisme avec eux. Ça c'est très important. Quand vous avez des compos qui sont un peu fragiles comme ça. Une bonne créa et le reste c'est un peu under range. Essayez d'avoir un 2 deux, deux, voire 3 taunt hein, franchement dans l'absolu. Il joue quoi lui Mort-vivant. Ouais, ça c'est pas mal contre Mort-vivant. Le Faucheur a vraiment une bonne carte, puis il fonctionne bien avec les démons à... grâce à eux. Genre l'ennui le... haut, un truc comme ça là-dessus, ça peut être pas mal. Salut Anatole Bah ça va très bien, merci et toi Bon. Je... Son board m'a pas impressionné, même s'il était cool. Celui-là est clairement meilleur. Après celui-là, c'est un archétype combo. Mais euh, vu que ça attaque plein de fois J'avoue que contre lui ça peut être vraiment sexy hein. Je sais pas trop J'ai l'impression que lui son board il est magnifique Sa combo elle est sublime D'ailleurs j'ai jamais vu une combo comme ça Donc euh... Peut-être faudrait up pour zap et on passe évidemment Oula il a un sacré Ouh. Attendez mais lui il a vraiment un board Alors je pense pas qu'on va prendre 21 Par contre je pense que je vais mourir là Enfin je vais perdre le combat son board, il est énorme. Hein. Ah ouais, son board, il est sublime. Hein. En même temps, l'autre, il doit full combo. Ouais, ouais c'est magnifique. Hein. Dynamiteur, ouais. Est-ce que ça marche, dynamiteur Ah, il est mort. Hein. C'est bête qui a gagné, mais c'est fou, ça. C'est fifou hein. Je vais chercher le zap à la mano. Ah, frustrant. On veut un ennui contre lui Non. Ah si, dans l'absolu, mais... Il y a un seul combat. attaque first c'est intéressant ce que tu dis Avec tu dis avec cette unité ça passait petite erreur là au tour d'avant avec cette unité mais c'est pas une erreur j'avais pas les pièces pour avoir cette unité là c'est intéressant c'est ce qu'on appelle je sais pas si tu regardes mes lives de temps en temps mais c'est un mot que j'aime bien utiliser pour moi, la, la clé pour la progression sur un jeu de stratégie, c'est le Result Oriented. Là, tu fais preuve de Result Oriented. C'est-à-dire qu'en fonction du résultat, tu vas analyser le play précédent. Alors que le play précédent, tu l'analyses par rapport à ta théorie, par rapport à ce qui est probable, etc. Tu vois Je me demande s'il faut pas une héroïne. Non, je vais roll. Euh... On va un taunt de plus. Bah, c'est con, mais je crois que oui. Oui. Hein. Par contre, j'ai envie de mettre Foucher first peut-être. Et ouais, là, clairement, tu fais preuve de, de résultat Hunted et t'analyses en fonction de... Tu dis, vu que t'as perdu, c'était une erreur. Si j'avais gagné, tu n'aurais pas dit ça. Ça, c'est Alors, c'est pas grave que tu le fasses sur mon stream, mais ça veut dire si tu le fais ici, ça veut dire que tu le fais sur tes games aussi. Et c'est pas bon, parce que ça peut clairement faire régresser. Tu peux faire le bon play, perdre et te dire, ah bah j'ai dû faire le mauvais play. Tu vois Faut faire attention. l'Ursul hein. on l'a déjà dit mais Vamos c'était vraiment un, une histoire de match-up hein. on était tellement big donc là par exemple j'ai gagné tu devrais dire bon bah Fichu t'as vraiment joué parfaitement ce qui n'est pas le cas j'ai sûrement fait plein d'erreurs mais j'ai quand même mieux joué que mes adversaires Vamos